Bonjour, c'est Princesse Mag, et bienvenue dans ce nouveau Zoom L'Otso, de son nom complet L'Otso Beer, est l'ours en peluche rose qui contrôle les jouets de la garderie Sunnyside dans Toy Story 3. L'histoire de L'Otso est inspirée de l'œuvre littéraire Peter Pan, de James Matthew Berry, sorti au XXe siècle. Dans cette histoire, Peter Pan est un enfant abandonné par ses parents qui devient cruel en voyant un jour que ses parents ont un nouvel enfant. Durant la production du film, les producteurs ont envisagé que Lotso soit un bisounours étant donné le succès qu'il a eu dans les années 80, mais ont finalement décidé de créer un tout nouveau jouet. Mais ce nouveau jouet a valu un procès à Disney, qui a été accusé de contrefaçon et de concurrence déloyale. En effet, le fabricant de jouets Dryce Lisa Industries possède les droits sur l'ours Lotso of Huggs, également appelé Lotso. Disney aurait donc dû payer D.L.I. avant de lancer la production de produits dérivés, Lotso, mais ne l'a pas fait. D.L.I. a porté plainte trois fois, étant une entreprise moins puissante que Disney, ils ont seulement demandé des dommages et intérêts, et l'interdiction de réutiliser Lotso dans un film. Ils ont également arrêté de produire leur Lotso pour ne pas qu'on puisse les confondre avec ceux de Disney qui, eux, ont continué. J'espère que ce zoom vous a plu, n'hésitez pas à proposer vos personnages, on se retrouve la semaine prochaine, bisous! Noble paysan, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner.